Ok, les questions qui m'intéressent, c'est tout ce qui nous permet d'être bien avec de nous-mêmes, de nous améliorer en permanence, d'être en équilibre. En fait, c'est ça, les questions qui m'intéressent. C'est à la fois très globalisant pour voir ce qu'on peut tirer de l'astrologie, qui est qu'un outil en fait, et puis ce que j'ai appris dans la vie, en... parce que j'ai dû faire, je ne sais pas moi, 20 000 thèmes depuis que j'ai commencé, et donc on prend des mouvements réflexes sur des choses qui marchent naturellement et d'autres qui marchent moins bien, voilà, et, et, et on peut tous essayer de tirer un peu des infos qui nous seront utiles dans nos vies, en fait, tout simplement, donc tout, tout ce qui, alors le problème c'est que si on pose des questions pro perso, euh, je polarise sur, sur une situation ponctuelle et puis souvent ça enquiquine tous les autres parce qu'ils ne sont pas concernés. Donc, moi j'aime bien, j'adore, c'est ce que je fais tous les jours euh, de faire des thèmes individuels. Mais donc, si on peut essayer de poser des questions qui, qui englobent ou, ou dont la réponse autorise permet de, de boucler sur une chose d'un peu plus générale, que quelqu'un y trouve un peu de nourriture, d'aliments, d'éléments, de, de matériaux, de, de, de choses qui nous, qui nous intéressent tous. En fait, c'est tout bête. Hein. C'est ça l'idée. D'accord, donc des questions euh, générales dans lesquelles, dans lesquelles euh, chacun pourrait y trouver un peu son compte. Quoi. Ben oui, hein, pour, en donc, fait, l'idée. quelques mots pour, euh, pour tout ce qui Chacun garde, qui a un intérêt euh, sur un peu tout ce qu'on échange ensemble. Beaucoup de remerciements ce soir. Bon, c'est cool. Non, mais c'est ce qui nous ce qui nous manque, en fait, le, notre premier besoin à nous, on est des mammifères sociaux. Hein c'est les liens humains on est, on est vraiment, vraiment, c'est un truc à jamais sous-estimer c'est l'importance de se voir, d'échanger de se confronter d'être dans les énergies émotionnelles les énergies émotionnelles c'est quand même ce qu'on a de plus précieux de, de, de, sinon à quoi ça sert de vivre on vit enfermé dans son coin, dans son cou pas vraiment les trucs qui nous épanouissent donc tout, tout ce qui va inviter comme la tu vois l'intérêt de la Saint-Valentin typiquement c'est de, de donner l'occasion à chacun de, de se rapprocher de ce qu'on aime. C'est aussi bête que ça, je crois. Donc, même si c'est un truc un peu créé artificiellement, l'idée le, le, générale, l'idée directrice, c'est que c'est une occasion. <rire> une occasion de se voir, d'échanger, de prendre contact avec, avec les autres. Mm -hmm. et, et ne serait-ce que ça, je trouve que c'est formidable. On devrait en faire tous les mois de Saint-Valentin. Alors, est-ce que, euh, si on doit commencer par une première question, est-ce que justement, la Saint-Valentin est réellement propice à l'amour, aux rencontres amoureuses euh, aux bonnes nouvelles amoureuses ou bien euh, pas plus que ça si justement de, tu dis qu'on pourrait la reproduire tous les mois ah ouais. c'est peut-être quelque chose de... je t'entends, fort éclair je, te, je te pose une intéressante question l'idée c'est qu'on a constaté des trucs tout bêtes c'est là où, où notre histoire de mammifères elle interfère par exemple, euh, on a remarqué qu'il y a des crêtes de naissance des crêtes de, de, de plus d'enfants petites, hein, c'est légère il y a environ euh, entre à peu près 800 000 naissances par an en France, hein, pour donner une idée. Il ben, y, y en a un peu plus euh, euh, entre mars et avril, entre mars et mai, en fait, euh, si on prend un panel large. Pourquoi Parce que là où on est le plus propice à se réunir sur le plan affectif, c'est durant l'été. C'est tout bête. Hein et avec le temps de gestation, tac, neuf mois plus tard, on a un peu plus dans la vie de poissons, de béliers, de taureaux. Voilà, c'est drôle, hein c'est une petite crête mais c'est une réminiscence de notre histoire, de notre historique mmh. euh, des mammifères que nous sommes. Donc, le, je dirais que là, là où on aurait le plus de chances d'avoir de, de, des Saint-Valentin épanouissantes, ça serait au cœur de l'été, indiscutablement. Là où, où les émanations hormonales sont les plus fortes, là où on est le plus en harmonie avec nous-mêmes, là où on est un peu plus en confiance avec nos, nos, nos, nos corps, et on a peut-être un peu plus de temps et on est plus en forme. Il y a, il y a une autre étude qui a laissé apparaître qu'on a plus d'énergie en été qu'en hiver. Et paradoxalement, dans nos cultures, on bosse plus en hiver qu'en été. C'est un vrai paradoxe. Donc, euh, s'il y a une période durant laquelle on devrait faire de la Saint-Valentin Saint tous les jours, c'est entre juin et septembre. Là, on est dans le top créneau pour que ça marche bien au niveau effectif. OK. Et euh, bah, euh, je pense que voilà, on peut, on peut, on peut continuer. Il euh, y a pas mal de questions là que je vois défiler et du coup, euh, plutôt que rentrer déjà dans des questions un peu trop précises, mais c'est le thème des compatibilités que tu as évoqué au début. Euh, je ah. pense que ça intéresse énormément de personnes, c'est comprendre un peu euh, la notion de compatibilité. Et puis euh, moi, au-delà de ça, je rajouterais, euh, si tu peux un peu évoquer, euh, au-delà de, bah, de savoir si deux êtres vont être compatibles, euh, je pense qu'il faut aussi considérer le sens d'une relation et sa, sa pérennité, sa viabilité. Est-ce qu'une relation est, elle peut être compatible, mais pas forcément euh, amenée à durer euh, sur du long terme Donc, voilà, Voir un peu toute cette, relation, toute cette notion autour de la compatibilité amoureuse et, et, euh, et du sens de la, du couple. On va, on va, on va commencer à l'aborder. L'idée directrice, en fait, c'est que, contrairement à, à ce que pensent ceux qui sont déçus par le sujet, on est bien plus heureux quand on est en couple que quand on est tout seul. Statistiquement, il n'y a pas photo sur le sujet. Donc, le, le but du jeu mécaniquement, c'est de nous rapprocher, c'est de faire des choses ensemble, c'est de trouver le bon partenaire. Alors, si on revient très, très loin dans notre histoire, parce que j'adore fonctionner sur des choses un peu, un peu archaïques, hein, parce qu'on est on construit comme ça depuis des milliers. Euh, il fut un temps où... Euh, on avait une espérance de vie plus courte, alors là c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, parce que allez, quand on avait une espérance de vie de 20 ou 25 ans, il y a 2-3 millions d'années, on avait intérêt à se reproduire très vite, donc les courbes étaient nettement plus rapides et les mécanismes étaient nettement plus soudains, on va dire. Mais, mais aujourd'hui, tu poses la vraie question qui est, quel est quels sont les enjeux de la pérennité d'une relation amoureuse et comment on peut faire en sorte qu'un couple dure longtemps ah, C'est une vraie vraie question alors, la première observation que j'ai eue, que j'ai eu l'occasion de faire, encore une fois, sur 30 ans d'observation, hein, c'est que tu as, euh, on est tous programmés mécaniquement pour euh, vivre une relation en trois étapes. À la base, c'est comme ça que ça marche dans 90% des cas. La première phase, c'est une phase qui dure. En général, autour de six mois, ça peut être trois mois, neuf mois, mais en gros, c'est autour de six mois. C'est une phase durant laquelle on cherche le rapprochement avec l'autre et on va mettre en place une relation du type fusionnel. C'est des grandes histoires d'amour. On a des remontées hormonales, émotionnelles, etc. Et les grandes histoires d'amour font qu'on se lance à corps perdu dans la relation avec l'autre, on met en avant tout ce qui fonctionne, on aime tous les deux se balader main dans la main, on aime tous les deux regarder les couchers de soleil, on aime tous les deux boulotter les glaces à la ou au chocolat, on se regarde dans le blanc des yeux, etc. Et puis, on, on, on fait en sorte de mettre toute l'énergie qui nous rassemble euh, pour que ça soit le plus fort, le plus intense, le plus beau, le plus riche tout. Hein. Et ce moment-là, il a une durée de vie. Le, le... Imaginez que ça puisse durer comme ça euh, des années, c'est méga rare, ça peut arriver, mais, mais c'est plutôt rare. Et en général, au bout de six mois, c'est rigolo, mais vraiment ça marche comme ça, au bout de six mois, on aborde une deuxième phase de la relation. Cette deuxième phase de la relation, on l'a appelée la phase de réappropriation de l'espace individuel. Qu'est-ce que c'est que la phase de réappropriation de l'espace individuel c'est-à-dire que qu'au bout de quelques mois, eh ben, euh, on se dit, mais attends, ça fait six mois qu'on est l'un sur l'autre. Moi, ma copine Caroline, euh, mon ami Jacques, euh, etc., je ne l'ai pas vu depuis six mois, ça ne va pas. Hein. Et puis, euh, dis donc, je te l'ai pas dit, mais tant qu'on y est, euh, ça serait bien que tu arrêtes de boulotter tout le chocolat. Hein, et que tu ranges tes chaussettes. Hein, soyez voyez en passant, parce que ras-le-bol de moi, vous tout ranger derrière toi. Et, et on, on commence, et puis on termine par façon euh, ta mère, je ne peux pas la plaire. C'est épidermique, ce n'est pas possible. Enfin, plein de petites choses comme ça qui créent des espérités relationnelles et ressortent du tapis en vrac tout ce qu'on aura mis en sourdine, en stand-by pendant plusieurs mois. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux, c'est que cette phase de réappropriation de l'espace individuel, souvent, pour, pour nombreux d'entre nous, surtout quand on est jeune, on a le ressenti euh, de, que c'est la fin de la passion, que c'est la fin de l'histoire d'amour. Alors qu'en fait, ce n'est que le début pourquoi Parce que tous ceux qui, tous ceux qui, qui, qui sont dans des, dans des phases de recherche, qui ne sont pas encore décidés, chez qui ce que j'appelle la, la chronologie interne n'est pas encore arrivé à un état en dur, en fait, hein, et ben, tous ces profils-là se disent bah « Non, si c'est plus la passion, ça ne m'intéresse plus et casse. Voilà. » Puis on produit la même situation avec la personne suivante. A l'inverse, si on sent que c'est la bonne personne, on se doit de gérer cette deuxième phase qui est un peu tendue pendant quelques temps, histoire de faire des réajustements et six mois plus tard, en gros, amorcer la troisième phase qui est la phase de construction en parallèle. Qu'est-ce que c'est que la phase de construction en parallèle C'est là quand on est à peu près sur son coup quand même, quand on a vu que ça ne fonctionnait pas trop mal. Ça consiste à nourrir ce qui fonctionne et à réduire la casse sur ce qui ne fonctionne pas qu'on aura identifié. Et là, on part sur de très bonnes bases. On part sur des super bases. Voilà, ça, c'est les histoires d'amour quand on est jeune, mais on peut être jeune jusqu'à 60 ans maintenant. Donc, c'est des mécaniques comme ça qui se reproduisent. Après, ce que j'ai constaté qui marche vraiment très, très, très, très bien, ce qui marche le mieux, en fait, sur le long terme, dans une relation amoureuse, c'est toutes les relations qui démarrent non pas par du passionnel, mais par de l'amitié amoureuse. Ça, c'est topissime, l'amitié amoureuse. Pourquoi parce que dès le départ, on va créer un lien avec l'autre, un lien qui va être basé sur la communication. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est l'enjeu essentiel. La qualité de la communication, c'est majeur. C'est le point numéro un des cinq points qu'on verra. La communication, c'est le centre névralgique d'une relation qui permet des réajustements en permanence pour qu'on s'entende et que ça se pérennise. Donc, une relation qui démarre sur... On s'apprivoise dans un premier temps, on saute pas dessus tout de suite, parce que ça c'est pas bon. Hein? On prend le temps de se comprendre, on prend le temps de se, de se, re, de se, de se renifler. Hein? C'est marrant, il y a 2-3 millions d'années, quand on était dans des tribus, j'adore cette petite histoire, on, on vivait dans des tribus puis on était dans des groupes qui excédaient rarement 50 personnes, Qui paraît qu'après 50, plus 50, ça fait plusieurs groupes, etc. Bref, on les tribus, et puis de temps en temps, puis on se baladait, on était nomades, on envahit toute la planète comme ça, et puis de temps en temps, on croisait d'autres tribus, et puis on croisait d'autres tribus, c'était pas anodin, le but de croiser d'autres tribus, c'était de, de renouveler un peu le sang de la tribu, parce que euh, tiens, je te donne deux garçons, tu me donnes deux filles, et puis on, on, on, on met du sang neuf dans la, dans, la, dans la synergie de la tribu, parce que si on faisait pas ça, ben, les gamins qu'on faisait, ils avaient des drôles de bobines après, donc il fallait vite euh, fallait renouveler le sang, quoi quand même plutôt souhaitable et, et, et donc à partir de là, on se reniflait on allait se renifler pas comme les chiens, mais on allait se renifler parce qu'émanent de nous tous un tas d'hormones de, de, hein, les gens qui ont peur, les gens qui ont de l'amour tout ça on, on, on, tous ces signaux là sont des trucs qu'on qu émet et donc qui sont perçus mais de façon complètement inconsciente on sent qu'il nous veut du bien, qu'il ne nous le veut pas, on sent qui ça va bien se passer, pas se passer. Puis il y a des profils qui sont plus intuitifs que d'autres, ça, que j'en parle tout à l'heure, euh, qui fonctionnent sur, euh, sur les rites. Hein. Donc on, on est, on va, je disais, plus on va prendre le temps de s'apprivoiser, en fait, plus on va prendre le temps de se comprendre, de se parler, de, de mettre à plat avec toute la bienveillance de la Terre tant qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu plus on va identifier ce que veut l'autre, hein, où il veut aller, hein, quels sont ses objectifs, euh, est-ce que c'est encore un an avec les siens, est-ce qu'il est qu y a des endroits où ça coince, où ça fige. Et puis, plus on balise tout ça, plus on gagne un temps fou. On gagne des mois. Ça évite de se fourvoyer en projetant ce qu'attend l'autre, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend nous. Donc, la, la, vraiment l'enjeu de la com, par le filtrage du non-enjeu, le filtrage du non-enjeu, c'est l'amitié qui s'installe mmh. Les affinités naturelles. Et ce temps-là, grand Dieu, il vaut de l'or, de l'or, de l'or. Pas me le louper. Après, je vais partir sur un autre domaine, c'est ce que j'appelle les affinités par éléments. Allez voir, c'est marrant les affinités par éléments. Parce qu'il y a des profils qui naturellement s'harmonisent. On sait statistiquement que, par exemple, les profils feu, hein, les profils feu, qui sont-ils les profils bélier, lion, sagittaire hein, ben sont des profils qui ont énormément d'énergie, de force, de vitalité, de, de tempérament, parfois même un peu dominant. Ils aiment bien occuper l'espace, ils aiment bien consommer, ils aiment bien de l'expansion, ils aiment bien maîtriser des situations, ils, euh, ils aiment bien les initialiser chez les béliers, ils aiment bien être le centre un peu de tout ce qu'on crée le chef d'orchestre chez les lions, et ils ont un, ce côté euh, aventure, euh, franchise, liberté, autonomie, euh, auquel aspirent les sagittaires, donc il y a énormément de vie chez les feux. Donc les profils feux, ils ont euh, des affinités avec d'autres plus ou moins naturels Par exemple, ils vont très bien s'entendre avec les signes d'air. Pourquoi Parce que statistiquement, chez les signes d'air, qui sont les gémeaux, les balances, les versos, le principe de l'affirmation et de l'occupation de l'espace euh, tel que le souhaite ce à quoi aspire le feu est complètement différent ils vont se alimenter réciproquement rarement, encore une fois sur un plan statistique, vous rencontrerez chez des profils R, des profils qui veulent dominer, qui veulent prendre de l'ascendant, qui veulent euh, occuper plus l'espace, c'est minoritaire en général, donc ils se laissent naturellement guider hein, ou ils laissent les profils feu prendre l'initiative chez le Gémeaux, il y a un côté mercurien, adaptation, un peu éternel d'ado, mais, mais beaucoup tourné sur le mental, l'intellect et la com, très large spectre, des profils intelligents. Chez la balance, on a des profils qui sont tournés vers Vénus, l'amour, la recherche de fusion avec l'autre, le point de convergence, le point de concorde, le point d'entente. On cherche vraiment le couple chez la balance. C'est très certainement le signe qui est le plus doué pour faire en sorte que ça marche dans une relation de couple, la balance et puis, Sous, euh, le, enfin, que ce soit signe solaire, lunaire l'ascendant, euh, qu'est-ce qui prime il ne faut pas que tu celle-là parce qu'elle est hyper importante et ça viendra juste après ma démonstration tu poses une très très bonne question elle est centrale, absolument l'ascendant le seul et lune euh, okay. il ne faut pas que je une note pour ne pas la louper donc il donc, y, y a cette combinaison là hein? le feu et, et l'air ça marche très très bien après de la même façon la terre qui est complètement différente dans ses objectifs, qui est plutôt concret, va euh, plus heureux avec les signes d'eau hein? la terre c'est le taureau, la vierge, le capricorne et les signes d'eau c'est cancer, euh, scorpion et poisson parce qu'il y a une sorte de fécondité naturelle entre la terre et l'eau des éléments qui sont hyper il hein, y en a un qui est hyper imaginatif et puis l'autre qui lâche vachement terre à terre et la combinaison d'imagination et de terre à terre ça marche du feu de Dieu voilà. euh, après il y a des combinaisons qui sont plus complexes par exemple le, le, le feu et la terre et l'image qu'on retient en mémotechnique c'est le feu brûle la terre tout bête, hein? mais elle est bonne à garder cette image-là. Parce que mon feu, il va être plein de vie, plein de fougue, il va monter en température, en volume, c'est son mode de fonctionnement. Et puis ma Terre, dès qu'on lève le ton, allez engueuler une vierge, un taureau ou un capricorne, eux, si on lève le ton, c'est qu'il y a eu un mort, hein? c'est qu'il y a eu un assassinat. Sinon, euh, on, ils essaient en général hein, d'être plutôt linéaires, d'être plutôt calmes, d'être plutôt euh, euh, monocorde dans la discussion. Parce que les, grandes les, les, les montées en volume, pour eux, c'est criminel. Il, il y a eu des décès dans la famille, quoi. un accident de la route. Quoi. Donc euh, Là-dessus, il y a une incompatibilité. Voyez Par exemple, le, le, le, le... Enfin, bon, c'est un exemple très typique, mais, mais gardons bien ces deux bases-là. Après, à chaque fois, c'est du sur-mesure. Alors, après, le, la question qui, qui m'a paru euh, essentielle que tu as posée, que j'ai retenue, moi je vous l'espérais, c'est le, le fameux triptyque. Et là, on va arriver dans, dans un autre rouage, le rouage des euh, mises en synchronisation des éléments de chacun. Euh, il faut rappeler, je pense, hein, il faut rappeler que nous sommes tous un composite d'un certain nombre d'éléments. Parmi les éléments sur lesquels on est construit, euh, notre mode de vie, hein, notre vie, c'est quoi C'est euh, des besoins extérieurs de réalisation, de travail, de job qui sont incarnés par le Soleil, c'est nos ambitions. Et puis, dans un même temps, on a des besoins euh, d'affect, de sensibilité, de racines, d'émotions, d'histoire, de câlins, de bienveillance, qui sont incarnés par la Lune. Et donc, c'est ce, un binôme, en fait. Il y a le Soleil qui, euh, depuis, je crois que j'aime bien, depuis l'Ouble de l'Humanité, on est construit sur un, un système double, en fait c'est que dès qu'il y a un rayon de lumière, on sort, on va à la chasse, on va à la cueillette, on va à la pêche, on va chercher le bouloter en gros, et puis quand on rentre le soir à la cahute ou à la grotte, hein, enfin on n'a pas beaucoup évolué, et ben on, on est dans, dans, dans l'ouverture, dans, dans le ressenti, dans l'émotion, dans le tactile, dans le câlin, dans la bienveillance, dans l'absorption, dans, dans la tolérance, dans tout ce qui nous permet de nous apaiser pour bien dormir, pour nous détendre et pour créer des liens. Et donc on a ce côté euh, solaire ambition, euh, je vais chercher à bouloter ça se après, on a été dans les champs, après on va au bureau, demain on ira peut-être dans l'espace ou autre part, je ne sais pas. Mais, mais c'est important de garder cette synergie, dès qu'il y a de l'énergie lumineuse, dès qu'il y a de la lumière, pour aller chercher une communauté, aller euh, s'exprimer à l'extérieur, réaliser ses objectifs. Ça peut être chasser le lapin ou monter une usine, hein, ou faire monter une société de développement personnel, chacun son truc, hein, mais, mais... c'est dehors que ça se passe. Donc, ce binôme-là, il est, il est hyper rigolo à ce point parce qu'on peut très bien avoir des éléments différents dans son propre thème par exemple, il y a des profils qui peuvent avoir un soleil en signe de feu et une lune en signe de terre c'est rigolo, c'est-à-dire que sur le plan social et professionnel, ils vont rechercher quelqu'un qui aura des ambitions qui va être affirmé parce que ça va faire écho à leurs besoins par exemple mais à la maison, si la lune est en signe de terre il faudra que ça soit quelqu'un de super concret, pratique qui va plutôt rechercher être organisé on saura un peu où tout est rangé, où on ne manquera jamais de rien. La terre, c'est pas de la matière. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut, le deuxième truc vraiment à avoir en tête, c'est que ce n'est pas uniquement qu'aller sur le signe solaire, c'est qu'aller sur une dualité de qu'est-ce qu'on attend de l'autre dans la vie extérieure, avec un peu de chance, chacun a son job et sa fonction, et qu'est-ce qu'on attend de l'autre dans la vie privée. C'est un équilibre à trouver et ça, pour ce faire, c'est intéressant d'avoir sa propre carte du ciel à la naissance parce qu'on aura tous ces éléments-là qui sont bien au-delà du signe qu'on voit dans l'horoscope qui est uniquement centré sur le signe solaire. Et puis, et puis là-dessus, on vient rajouter une troisième couche. Donc, en gros, on peut très bien s'entendre avec quelqu'un dans les objectifs dans la vie. Et puis, quand on rentre à la maison, on peut s'accrocher comme chez les chats. On n'y comprend rien de l'extérieur mais pourtant ça fonctionne comme ça, et puis à l'inverse, ça peut être des profils avec qui on ne s'entend pas du tout dans ce qu'on veut dans la vie, puis à la maison, ils sont scotchés comme pas eux ils s'entendent, on... voilà, c'est pour ça que c'est intéressant comme ça Et puis je vais en rajouter une troisième couche, qui est le fameux ascendant. L'ascendant, c'est simple, hein, c'est l'image qu'on donne de soi. Pourquoi D'où est-ce que c'est ici l'ascendant On a fait tout un, un roman sur l'ascendant, mais c'est quoi l'ascendance si on creuse un peu on va, on, on, on, Je repars sur mon image de tout à l'heure, qui expliquait qu'on on est depuis toujours, euh, dès qu'il y a de la lumière du jour, ben on va chercher de quoi manger, et dès qu'il n'y a plus de lumière, on rentre et on se tient chaud à la maison. Voilà, en gros, c'était ça, soleil-lune. Et puis, on a été ce qu'on appelle nomades, nomades pendant, euh, je sais pas moi, 2 millions d'années. Hein, on prenait nos, nos baluchons on prenait notre petite équipe, notre petite tribu puis on boulotait tout ce qu'il y avait dans une zone et puis une fois qu'on avait tout boulotté, ben on allait à la suivante voilà, comme ça et puis un jour, il euh, y en a un qui a été plus malin avec les autres il a réalisé qu'il y avait des plantes hein, et puis sur ces plantes poussaient des graines ben oui, ils s'ébacuaient depuis un bout de temps et puis que finalement, euh, on pouvait aussi faire de, de, des plantations et que ça poussait encore mieux, on pouvait en planter plus donc on s'est mis à faire des cultures, et puis en même temps on a fait de l'élevage. Une fois qu'on était stabilisé, on s'est sédentarisé, on a fait de l'élevage et de la culture. Donc on a été figé. On s'est sédentarisé. Sédentarisé, on s'est figé. Et puis à partir où on s'est figé, on a fait plein d'enfants. C'est rigolo. Là, le, le coût des 50 pour être mobile, ça ne marchait plus. On a fait plein, plein, plein d'enfants. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec des populations de plus en plus nombreuses et concentriques à des endroits où il y avait moins... De... On était tous groupés. Donc on a été obligé de mettre des règles de vie en collectivité. Il n'y avait plus le choix. Hein? Parce que je perdais son terrain, ses cultures, sa maison. Donc là, ça a complètement révolutionné notre approche. Et en, faisant, en fonctionnant sur ce principe-là, il fallait mettre des règles. Et des règles, ça a été des règles de vie morale. Euh, tu piqueras pas les canards, les chèvres, les lapins du voisin. Euh, tu lui marcheras pas sur les pieds. Tu n'iras pas faire euh, du bruit la nuit. En... Voilà. Et ainsi de suite. Et, et, et donc, on, on a créé ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, c'est toutes tes règles de vie. C'est dis bonjour, dis merci, dis au revoir. C'est toute l'éducation. C'est euh, et on respecte ce qui appartient aux autres et on n'envahit pas l'espace de l'autre. Et ça, ce surmoi-là, c'est ce qui concerne l'ascendant. C'est tout le reflet d'éducation, tout ce qu'on en prend, tout ce qu'on entend depuis qu'on est gamin, du genre dit bonjour, dit merci, dis au revoir, euh, marche dans les clous, euh, dit bonjour à la maîtresse, fêtez de voir », Enfin, tous les automatismes qu'on acquiert ont pour but, fonction, mission, objectif de créer le lien d'interface avec les autres. Donc, ce mécanisme éducatif vient se greffer. Donc, on s'appuie sur trois piliers, en fait. Alors, quand vous entendez un truc du genre, est-ce qu'à partir de la quarantaine, l'ascendant va être plus important que mon signe solaire Ce n'est pas cohérent, quoi. Parce que chacun a, à la base, un job qui lui est imparti, un job qui lui correspond. L'ascendant, on l'a vu, c'est toute l'éducation. C'est quand on rencontre quelqu'un, on dit bonjour, euh, voilà, etc. C'est l'ascendant. Donc, il y a des ascendants qui portent chance plus on va avoir un ascendant qui vous invite à être souriant, bienveillant, positif, accueillant, euh, agréable, donc que vous respectiez les, vie, les règles de la vie sociale, par exemple il y en a qui sont plus vénards que d'autres, l'ascendant balance est un super vénard dans la vie, parce qu'il projette de lui une image super positive, douce et souriante, euh, l'ascendant sagittaire parce qu'il est hyper optimiste, l'ascendant poisson parce qu'il est hyper sensible, voilà, il y en a plein d'autres, hein. donc plus on va donner une image et sensible et agréable, plus on va se créer de la connexion facile et les gens vont vous aimer tout simplement ou avoir envie de vous revoir, c'est tout bête. Hein Est-ce que c'est est possible d'aller un peu contre son ascendant ou de lutter contre son ascendant pour un peu changer cette image-là qu'on qu renvoie aux autres Bien sûr qu'on peut changer là-dessus, on peut travailler là-dessus parce que c'est des domaines, il y a, y, a, y a plusieurs injonctions, enfin, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop psychanalytiques mais à la base, il euh, y a, y a les, les injonctions conscientes de l'ascendant, dit bonjour, dit merci, dit au revoir, sur lequel on peut avoir une, une, une, une sorte de conscientisation tout à fait euh, efficace. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, moi je repère que les autres, ils font un truc mieux que moi. Donc euh, si je réalise, par exemple, que on va dire quelqu'un qui a un ascendant bélier, c'est très bien d'avoir un ascendant bélier pour prendre des initiatives dans la vie, c'est super, hein. mais en même temps, un ascendant bélier, on va donner de soi une image un peu, un peu rentre-dedans pour kiff. Hein, ce côté euh, fonceur, moteur, un peu impatient, euh, peut être agaçant pour beaucoup de gens. Donc, si on le sait, on, on va avoir autour de nous des gens qui ont des ascendants en de balance et nous, ils sont tous beaucoup plus souriants, gentils, agréables. On va dire, ouais, ses parents, ils ont dix fois plus de copains que moi. Et, oh, comment ils font Comment font-ils pour avoir dix fois plus de copains que moi, ascendants en balance et ben, on, peut, on peut travailler dessus en disant, bon, ben, j'ai conscience que si je suis trop boum boum, je vais euh, créer des aspérités relationnelles, on appelle ça. Je vais créer de la tension, euh, de la friction dès le premier contact. Donc, plutôt qu'un ascendant en balance, qui, il va rencontrer 10 personnes, il y en a au moins 9 qui vont le trouver super. Un ascendant bélier, il va rencontrer 10 personnes, il y en a peut-être 1 sur 2 qui va le trouver super. Donc, il y a de la perte. Et la perte, on peut travailler dessus. En gros, plus on va être souple, agréable, euh, sympa, arrangeant, bienveillant, sans trop d'ego, plus on va être fluide sur le plan relationnel, plus on va avoir de chances de se faire apprécier et de, et de travailler en conscience sur ces petites variables qui sont des variables d'ajustement sur lesquelles on peut tout à fait consciemment exercer une influence. Donc oui, on peut travailler sur son ascendant. C'est un long raisonnement. D'accord. Et, et il y a une question un peu précise, du coup, comme ça on rentre dans un cas pour, rentrer un peu dans, enfin, pour apporter un peu de, de concret à, à tout ce que tu viens de dire. donc C'est Marie qui est à la fois donc, Capricorne, ascendant Gémeaux et Lune en Lion. Et donc elle dit qu'elle réunit les, les, euh, la Terre, l'air et le feu. Et donc quand on regarde un peu les compatibilités amoureuses, euh, euh, qu'est-ce qu'on doit euh, privilégier enfin, co comment, on, comment on doit regarder ça d'un point de vue astrologique, justement, et pour, euh, pour trouver un peu le bon partenaire euh, dans, dans une relation amoureuse? Alors, euh, dans le cas de, de Marie, hein, Marie, c'est ça. Marie, elle, ouais, est, exactement. elle, est, elle est ascendant gémeaux, payant Capricorne, lune dans Lyon. Exactement. Ce n'est point un dossier facile, Marie. Ce n'est point un dossier facile. Pourquoi Pourquoi Parce que quand on rencontre Marie, avec son ascendant gémeaux, elle va donner un, un premier contact tout à fait agréable. C'est un vrai caméléon. L'ascendant gémeaux, c'est un ascendant R, donc contact facile, comme tous les ascendants R, hein, que ce soit ascendant gémeaux, ascendant balance, ascendant verso. Ils ont la chance d'avoir un contact hyper open avec les autres. Parce qu'on n'affiche pas d'ego, c'est de l'air, c'est fait pour du contact. L'ascendant Gémeaux, en plus, il y a un truc très rigolo, c'est qu'en général, comme ils sont, euh, gé, ils sont air, mais le signe des Gémeaux est gouverné par une texte qui s'appelle Mercure, qui est la communication. Ils projettent une image de communication très ouverte qui fait qu'ils ont des yeux plutôt observateurs et curieux, ce qui fait qu'ils ont un talent particulier pour tomber sur des gens qui leur racontent leur vie sans qu'ils aient rien demandé. Mais c'est génial, parce qu'il rencontre des gens tous les jours. Bon, faut il faut qu'il soit un peu... Il ne faut pas qu'il soit trop enveillé quand même, mais c'est très, très facile. Donc, elle a un très bon contact premier. En revanche, quand on passe ce, ce, ce, l'ascendant, qui est donc l'éducation et le contact aux autres, on découvre un tempérament Capricorne qui est un tempérament formidablement, en général, bosseur, sérieux, fait pour prendre des responsabilités, sur qui on peut s'appuyer, qui est solide, que, qui a du courage, qui est fiable qui est fait pour résonner sur le long terme ça c'est l'avantage la, des, des, des profits de Capricorne hein. pourquoi Parce qu'ils sont nés au cœur de l'hiver au moment où les saisons sont les plus difficiles donc ils sont préconstruits pour tenir le choc et survivre jusqu'au printemps suivant, structurellement et donc ils sont plus fiables pour voir loin donc ils sont des, des piliers solides mais ces mêmes piliers solides font que en général ils sont plus rêches, plus secs, plus froids plus dur et donc euh, émettre plus au niveau des ambitions ou de l'affirmation personnelle davantage qu'on appelle d'aspérité de risque de friction de risque de tension de risque d'exigence de rigueur imposée d'organisation structurée il risque de vouloir prendre la main la main hein, vraiment sur tout ce qui est décisionnaire parce que statistiquement comme leur marge d'erreur est plus faible eh bien, ils ont davantage envie de prendre un peu l'ascendant, le lead, hein, le leadership d'une relation. Donc, euh, dans ces conditions-là, il est évident que s'ils recherchent des tempéraments forts, ils vont se friter. Un capricorne qui va, qui va rechercher une relation avec un profil fort, du genre un bélier, un lion, un scorpion un autre capricorne, voilà. ben, comme ça va être que des tempéraments dominants et forts, ils vont se, on dit il n'y a jamais deux coqs dans le même basse-cour, ils vont se friter, il y a une forte statistique pour qu'ils se fritent, c'est une statistique. Donc, euh, mon soleil en capricorne, il va falloir qu'il recherche des profits plus doux. Alors, le problème souvent avec les capricornes, on fera un peu le tour après, parce que vous imaginez qu'on fera les autres signes, euh, c'est qu'ils se bonifient avec le, le, le, comme le, avec le, avec le temps, ils s'améliorent chaque année qu'ils passent, c'est ça qui est formidable avec les capricornes plus ils vieillissent, plus ils deviennent super quand ils sont jeunes, c'est comme des pavés de granit avec plein d'arrêts de coupance ils sont, ils sont rentres dedans, ils sont tranchants, ils sont euh, péremptoires, ils sont définitifs, ils sont brutaux, ils sont intransigeants et plus ils vieillissent, plus ça devient des crèmes, plus ils deviennent sympas, plus ils s'améliorent en fait donc euh, l'idée c'est qu'il leur faut des profils doux, mes capricornes hein, des profils du genre poisson, du genre cancer du genre balance, balance pauvre balance, sert à croquet. Euh, mais aussi des taureaux, des, euh, des, des, des signes un peu, un peu qui arrondissent, des versos aussi, des choses un peu comme ça. Hein? Mais surtout les poissons, hein? ça marche très bien avec les poissons. Poissons cancer, c'est top. Les vierges aussi, hein? les vierges, ça marche très bien, quand ils sont un peu plus âgés. Voilà. Donc, Elle et... nous dit qu'elle est avec un Capricorne, capricorne ascendant Capricorne ah là là, deux bêtes de combat c'est bien, super ils, vont, ils sont faits pour faire des projets sur le très long terme Ah ouais, c'est une statistique que j'avais vue il, a, il paraît qu'en moyenne il y a dix fois moins de divorces euh, sur le long terme quand on est du même signe solaire que l'autre j'ai une anecdote ouais, parce qu'on se comprend naturellement sur les objectifs conscients au moins ça fait une donnée et puis, et puis la lune en lion la lune en lion, ça, ça c'est du costaud parce que la lune c'est l'instinct c'est le fond d'un être et en Lyon, il y a un grand besoin de reconnaissance. En Lyon, il y a un grand besoin d'être mis en lumière. Alors, ça va donner une autorité naturelle avec la lune à la maison. Ça va donner des profils qui, en général, ont des talents pour en faire du théâtre. Beaucoup d'artistes avaient la lune en Lyon. Beaucoup de gens, à une époque, on faisait ça, là-dessus. De, des gens qui faisaient du cinéma, du théâtre, avaient des lunes en Lyon parce qu'il y a une recherche profonde de popularité profonde. Hein. On recherche la lumière. Et, et c'est facile à doser pour quelqu'un qui a un soleil en Capricorne, donc il vise la rigueur la vision à long terme, pas la ramener discrète en Capricorne, en général elle pas trop être sur le banc de la scène, et la lune en lion qui elle a à l'inverse besoin de reconnaissance elle peut être un peu chef à la maison quand même, votre mari voilà, et, et, peut-être qu'on peut se faire une deuxième question un peu précise comme ça on, on évoque deux de cas, et puis après on partira sur des questions il y a pas mal de questions intéressantes plus générales euh, donc on a euh, alors on a euh, et Marie je... passer, voilà, Sabrina qui est vierge ascendant scorpion lune en bélier et Vénus en lion on a une précision en plus wow, waouh, Sabrina hein. Sabrina, ouais, wow. Sabrina, exactement lune en bélier et Vénus en lion ok, c'est pas simple c'est pas simple parce que là, il y a typiquement euh, des besoins qui sont vachement variables c'est ce que je racontais parmi les trucs euh, à connaître c'est que, je vais, je vais répondre à la question Sabrina euh, mais il y a on a parlé des trois éléments qui nous permettent de nous réunir et là je vais sauter sur le cadre pour donner un troisième, une troisième piste hein, mm -hmm. de question euh, lorsqu'on s'intéresse à, à, à trouver quand je compare des thèmes, moi j'adore comparer des thèmes, c'est mon truc. J'aime bien comprendre des caractères et puis après j'aime bien faire des combinaisons amoureuses. C'est mon domaine, j'adore ça. Et donc, je m'appuie sur euh, une demi-douzaine d'éléments. Je monte euh, en parallèle, comme deux tableaux en fait. Hein. Euh, Quelles sont les images qu'on donne à l'extérieur, les ascendants Quels sont les objectifs conscients dans la vie Est-ce qu'il y en a un qui veut faire le tour du monde sans arrêt Et puis l'autre qui est vachement casanier, ben, on se doute qu'ils ne vont pas être sans arrêt 50 sur la longueur d'onde. Hein. Ce qu'on appelle les soleils, les objectifs conscients. Je regarde comment ils sont dans la vie de tous les jours. Par exemple, si quelqu'un a la lune en bélier, c'est des tempéraments mm -hmm. qui vous connaissent. on la pêche, on la pêche Il ne se laisse pas aller, j'aime pas les gens mous ils remuent tout le temps mais si euh, quelqu'un qui a une lune bélier à la maison tombe sur quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, une lune en, en cancer qui est beaucoup plus tranquille ou une lune en taureau qui est beaucoup plus peinard, ou une lune en poisson qui est beaucoup plus dans ses nuages elle va passer sa vie même une bélier, elle me le secouit comme un premier c'est, euh, sorte ton canapé remue-toi, des trucs vous voyez, tu vois l'idée un peu et là, Sabrina, c'est un peu ça, Sabrina, elle est en scorpion, donc là, c'est en scorpion, c'est dès le départ quelqu'un qui a ses têtes, avoir ses têtes, ça veut dire qu'il y a des affinités naturelles qui se créent dès le premier contact, l'ascendant, c'est l'image, c'est le premier contact, en scorpion, c'est un signe d'eau, donc il y a de l'intuition, mais c'est en même temps, c'est un signe assez combatif, le scorpion donc où les gens qu'elle rencontre lui plaisent et dans ce cas-là elle va se caler, synchrone ça va être 100% nickel, on est en phase où les gens ne lui plaisent pas parce qu'ils sont maladroits un peu intrusifs, un peu mal élevés un peu offensifs un peu, un peu sans gêne ou un peu euh, prennent pas court compte d'elle et à ce moment-là mon ascendant scorpion c'est plus fort que lui faut il faut qu'il montre que la personne ne lui plaît pas. Plutôt que de se faire et dire, bah, va jouer de plus loin, je m'esquive discrètement, l'ascenseur scorpion, il va lui envoyer un regard noir avec des couteaux dans les yeux et ça ne va pas de ses affaires. Donc, ce que nous allons apprendre typiquement des ascendants scorpions, hein, typiquement dans le fait qu'on peut travailler sur son ascendance, on se disait tout à l'heure, ça va être de, de quand on a un ascendant scorpion, apprendre à éviter les frictions relationnelles avec les gens qui ne nous conviennent pas. Il faut apprendre à les zapper, tout simplement, et pas aller leur dire « mais toi, tu ne me plais pas, tu es un affreux jojo », parce que c'est encore pire. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'image que peut donner Sabrina. Après, le soleil en Vierge, je suis de la Vierge, je le connais bien, la Vierge, il y a un côté écureuil, il y a un côté terre-à-terre, -terre, pratique. On dit, on a fait une analogie entre le signe de la Vierge et la Suisse bien l'organisation, on aime bien ses petites habitudes, on aime bien ranger ses petites noisettes pour l'hiver, on aime bien ses petits rituels de vie, c'est l'époque des saisons en fait, qui correspond aux récoltes, en fait, la Vierge. C'est un signe de terre, vous par Mercure le mental, donc un énorme besoin de communication, qui a beaucoup d'esprit pratique, qui aime bien organiser, qui aime bien se sentir utile, mais c'est aussi un signe hyper anxieux, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a le là, il y a un problème. Et puis là où, où chez Sabrina, typiquement, il y a, on, est, on passe du cocanade, c'est quand on va chercher au fond la lune, le fond d'un être, quand on vit avec les gens, on vit avec leur lune, et qu'on voit qu'elle a une lune en bélier, on se dit, tiens, c'est marrant, elle a un contact qu'elle aime, qu'elle n'aime pas avec les gens, mais au moins ça se calme bien, c'est un peu intuitif, elle a un, un objectif dans la vie qui est plutôt terre-à-terre, terre, pratique, un peu mon écureuil, et puis au fond, il y a une boule de feu, une boule d'énergie, une dynamique extrêmement active qui fait que finalement, à quel moment elle se repose à quel moment elle se repose Parce que cette, cette mécanique très adaptable, très en phase intuitivement avec le reste, avec une lune aussi puissante, une lune aussi tenue, ce n'est pas facile de voir une lune en bélier parce qu'on est sans arrêt sur le qui-vive, on est sans arrêt en réactivité, on est sans arrêt avec l'envie de faire des trucs, et dès qu'on se pose, on culpabilise avec une lune en bélier. Est-ce que ça peut ça, ça te parle Moi, moi personnellement, oui <rire> et puis derrière ça chez Sabrina on va intervenir quand je faisais bon développer des points que je mets en parallèle et bon, je reprends mon fil conducteur Ascendant, c'est comment on se comporte quand on sort avec des amis soleil c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie la lune c'est comment on est au quotidien et après on regarde ce qu'on a dans les poches et on arrive à Vénus et elle nous a parlé de Vénus Sabrina et, Vénus, elle, a et elle a quand elle est née donc c'est important de savoir où est sa Vénus et où est la Vénus de la personne qu'on aime parce que la Vénus c'est là où on vibre c'est le tactile, c'est le sentiment euh, euh, concret cette fois-ci il y a deux planètes qui touchent à l'amour hein, ça aussi c'est parmi les points importants il y a deux planètes qui touchent à l'amour il y a la lune qui sont nos besoins profonds notre sensibilité profonde quel quotidien, nos ressentis, nos, nos, nos humeurs aussi hein. et puis il y a Vénus là où on aime en fait c'est le charme c'est le tactile, c'est le, le sentiment c'est Vénus et Sabrina pour info, elle a Vénus dans le signe du lion et Vénus dans le signe du lion c'est une Vénus qui a besoin de briller qui a besoin de lumière qui a besoin d'intensité qui a besoin de passion qui a besoin de quelque chose de, de fort euh, quand je bossais sur l'énergie il y a quelques années on a vu comme invité un garçon tout à fait sympa qui s'appelle Kev Adams Kev Adams mm -hmm. un super gentil lui, il a le soleil en cancer, donc un soleil en cancer, c'est un soleil qui socialement veut que ça se passe bien, qu'il n'aime pas les conflits, qui va être très attentif à, ce que, à envoyer de la gentillesse, à apaiser des trucs, très agréable sur le plan relationnel. Et puis, il, avait sa, il a sa Vénus, l'amour, dans le signe du lion. Et Vénus dans le signe du lion, du coup, il aime ce qui brille. Et quand j'en ai discuté avec lui, pour, pour que ça rentre bien dans son oreille, un peu en souriant, mais pour que ça rentre, je voulais que ça rentre son je lui ai dit « toi, c'est très simple ». Tu sais que tu es amoureux quand tu rentres dans un restaurant, par exemple, et que tu as avec toi une fiancée, et que tout le monde regarde la fiancée et pas toi. Hein? Si tous les regards sont <rire> sur ta copine et pas sur toi, et ben, tu sais que tu es amoureux. Le Vénus en Lyon a besoin d'être fier de la personne qu'on aime, en fait. Hein? Si, C'est le cas de beaucoup, beaucoup d'hommes, non <rire> Ah, tu crois, toi Indépendamment de la Vénus. des euh... vous... questions que je me pose. Mais... Non, non, on ne croit pas ça. Il euh, y en a beaucoup qui, euh, par exemple, tombent sur des Vénus en scorpion ou des Vénus en terre. Euh, quand tu regardes leurs copines, ils ont plutôt des envies de meurtre. Tu vois Et puis en plus, elles se prennent la maison. Donc, euh, non, non, je t'assure, c'est pas une constante. Il hein. y a vraiment. Euh, Vénus en lion, c'est vachement flatteur que tout le monde me l'envie. Voilà. C'est un peu ça le truc. Donc, il faut, faut que Sabrina fasse cohabiter tous ces éléments-là. Voilà, c'est un peu subtil parce qu'il y a beaucoup de feu dans ce thème par rapport à une vierge qui est un peu tranquille, ben, ça donne une vierge qui est moins tranquille du coup. Parce qu'elle, même si elle a des objectifs de simplification, dans les amours, il faut que ça brille et au quotidien, il faut que ça dépose. Donc, beaucoup de stress, on peut imaginer chez Sabrina. Euh, merci pour... Ben, je pense que Sabrina euh, se reconnaît, elle a, elle a répondu qu'elle se reconnaissait quand même. Euh dans ce qui a été dit et une question du coup je rebondis plus générale mais qui est en lien exactement avec ce qui a été dit donc tu as évoqué euh, le fait de regarder euh, la Lune et Vénus euh, pour, euh, pour ce qui est de l'amour mais quand on cherche justement la compatibilité amoureuse, quelles sont les planètes euh, à étudier principalement euh, Est-ce que c'est juste euh, la Lune et Vénus ou est-ce qu'on doit regarder Mars, Mercure, etc eh ben, exactement ben, c est, c est, je crois que c'est un des points les plus importants que je voulais aborder mais il est un peu plus euh, complexe donc il ne faut pas que je sois trop non plus technique excusez euh, mm -hmm. tout à l'heure donc on cherche quand je regarde deux thèmes pour voir où ça marche et pour, pour, pour voir où ça marche loin je regarde les deux ascendants, savoir si on est compatible socialement, extérieur. Je regarde les deux soleils, savoir si dans la vie, on peut viser des choses qui, sont, qui vont dans le même sens, ou si vraiment on est à côté de la plaque. Je regarde les deux lunes, parce que la lune, c'est quand on vit avec les gens. Donc, si ma lune, elle est compatible avec celle de l'autre, c'est vachement bon signe sur la pérennité d'une relation. Vraiment, la lune, c'est hyper, hyper important. Après, je regarde les mercures, J'en ai pas encore parlé, ça faisait partie des points que je voulais aborder, parce que les mercures, c est, c est, euh, moi, qui suis un, moi je suis de la Vierge, je suis un mercurien, et chez les mercuriens, ou chez les autres peut-être, le, le, il est fondamental d'être sur la même longueur d'onde sur le plan intellectuel, parce que c'est notre outil repère, j'ai maux Vierge, j'en est des mercuriens, et donc mercure, c'est assez essentiel, par exemple, euh, reprenons un exemple tout à fait euh, typique, si quelqu'un a dans son thème Mercure dans le signe du lion, ou Mercure dans le signe du sagittaire, ou Mercure dans le signe du bélier, euh, sont des Mercures intellectuellement euh, brillants, mais qui, pour se faire entendre, ne craignent pas de monter le volume à fond. Hein. C'est du feu, donc ça peut, ça peut gueuler, quoi. Hein. C est, c est, ah, quand ça s'affirme, et souvent, chez les Mercures en signe de feu, celui qui parlera le plus fort sera, a priori, celui qui sera le plus convaincu, donc le plus convaincant. Et donc, c'est très certainement celui qui aura raison. On est dans une sorte d'affirmation de la communication, le feu hein, qui brûle. À l'inverse, si on tombe sur quelqu'un qui a un mercure euh, ou en bélier, ou en lion, sagittaire, imaginez que cette personne-là rencontre dans sa vie quelqu'un qui a mercure en taureau, ou mercure en capricorne, ou mercure en vierge, ou mercure en signe de terre. Et bien là, dès que ce pour qu mercure dans des signes de feu va pousser une gueulante, l'autre, il va dire, mais il est fou dangereux c'est un dingue, comment on peut hurler comme ça, ça ne va pas et donc on va, ils vont se bloquer dans des, pousser une gueulante sur un mercure en taureau, vous le faites une fois parce qu'après mercure taureau, il va refermer toutes les écoutines hein, et puis il n'y aura plus rien à en tirer, il va être bloqué figé et ça sera mort mais jusqu'à son dernier soupe sur terre donc là dessus on est dans des schémas de compatibilité ou d'incompatibilité un hein, typique sur Mercure Vénus, on l'a Vénus c'est la peau Vénus c'est le tactile par exemple, quelqu'un qui a Vénus euh, en signe d'air une Vénus en gémeaux, une Vénus en balance une Vénus en, en verso et eh bien au niveau des sentiments on va faire les quatre, tiens, on va les faire dans l'ordre je vais les faire dans l'ordre sur les Vénus il euh, y a les Vénus en signe de feu qui ont plus que les autres besoin de passion d'intensité, c'est le feu feu-passion Hein, Bélier, c'est, tous les six mois, il y a un nouveau fiancé, il est génial. Et puis, et puis quand ça redescend d'intensité, on dit Ah oh non, j'en ai rencontré un autre. L'autre, en fait, il n'était pas terrible. Le nouveau, il est génial. Et puis ça, c'est super. Hein, tous les six mois, il y a, ils peuvent vivre 20 vies dans une. Ils ne s'ennuient jamais, à les Vénus Bélier. Donc, ça, c'est une, une, une tendance. Hein. Ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est une tendance. Après, vous avez les Vénus en Lyon. Les Vénus en Lyon, c'est des Vénus qui ont besoin, on l'a vu, d'être dans une relation valorisante. Il faut qu'ils admirent l'autre. Il faut que ce soit quelqu'un de ou d'estimable, de, donc ils ont beaucoup plus de mal que les autres, parce que les gens qu'on va idéaliser, qu'on va admirer, dans la vie, il n'y en a pas tant que ça, donc attention mes Vénus en Lion si vous visez le mouton à cinq pattes ou l'oiseau rare, vous aurez dans la vie plus de mal à le trouver, parce qu'ils ne sont pas nombreux, il n'y en a pas beaucoup, hein donc il faut essayer de trouver d'autres valeurs, et les Vénus en Sagittaire, pareil, il hein faut qu'il y ait de la passion, c'est la passion des Vénus en Sagittaire et puis ils sont heureux quand il y a de la nouveauté du déplacement, des voyages, de l'étranger de la vie, du renouvellement il euh, ne faut pas qu'ils s'ennuient, ils ont peur s'ennuyer les Vénus Sagittaires. Sagittaire, il ne faut pas que ce soit statique ça c'est pour les Vénus en signe de feu et leurs besoins après vous avez Vénus en signe de terre si on les fait dans l'ordre Chacun va s'y retrouver. Le Vénus en taureau, c'est une Vénus qui est chez elle, qui est très heureuse. C'est une jouisseuse, c'est une gourmande, c'est une sensuelle, c'est une affective, c'est une possessive. Mais elle est très envahissante d'amour, la Vénus taureau. Et puis elle, il ne faut pas qu'on regarde son fiancé ou sa fiancée. Ça ne se passe pas bien en rentrant, parce que c'est à elle. C'est à moi. Ma Vénus taureau, c'est à elle. On ne rigole pas avec ça. Après, vous avez Vénus en vierge. Vénus en vierge, c'est adorable, parce que c'est des petite souris. Les petites souris des Vénus en Vierge, elles, doutent, elles manquent perpétuellement de confiance en elles. Parce que c'est une Vénus qui euh, qui comment dire, qui se pose plein de questions et qui a besoin d'être utile et qui s'infériorise, qui a un côté timide Vénus en Vierge, qui, euh, qui a un côté pudique aussi souvent, qui, euh, qui a besoin de mériter l'affectivisme, euh, qui va se mettre au service d'une relation, qui va essayer de, euh, être attirée par les gens qui ont besoin d'un coup de main, ou à qui elles vont avoir le ressenti d'apporter quelque chose. Parce qu'en apportant quelque chose, on va se dire « en retour, je mérite quand même ». En particulier, Vénus en Vierge. Hein. Après, j'ai des Vénus en Capricorne. Les Vénus en Capricorne, c'est des Vénus qui essayent de garder la tête froide. C'est-à-dire qu'elles ne s'emballent pas. Elles ne s'emballent pas, elles essayent d'anticiper le partenaire, elles se posent des questions en disant « est-ce qu'il est viable »« Est-ce qu'il va traverser l'hiver avec moi »« Est-ce que dans dix ans, il sera toujours là ?» On essaie d'estimer la pérennité du truc sur la durée. Il se projette vachement loin. C'est pour ça que, statistiquement, il euh, ne faut pas qu'ils se marient trop jeunes, les Vénus Capricorne, parce que trop jeunes, on évolue trop, et il y a plus de risques de casse que quand on, on, on se marie plus tard. Donc, il y a plus de mariages tardifs heureux chez les Vénus en Capricorne. Donc, pas de panique si, à 20 ans, ils ne sont pas mariés avec trois gosses. Le temps est un allié. Après, il y a les Vénus en Cyndaire. Je, je, je te fais le tour des 12 Vénus, comme ça, chacun mm -hmm. leur le Après, il y a les Vénus en Cyndaire. Il y a les Vénus en Gémeaux. Ah, les Vénus en Gémeaux. Vénus, l'amour, dans ce signe d'air, de contact facile, mais gouverné par Mercure, la curiosité. Donc, jeune, il n'y a pas plus qu'à valeur que les Vénus en Gémeaux Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de découvertes, de curiosité, de rencontrer, machin. Le, le, quand j'étais plus jeune, les, les copains que j'avais, Vénus en Gémeaux ils avaient une nouvelle copine tous les deux jours. Et pour eux, c'était normal, c'était euh, une prison sinon. Hein donc, il y a besoin de renouvellement et puis surtout d'intellectualisation énormément de communication, d'échange c'est comme ça, c'est bien ou pas bien c'est comme ça après il y a les Vénus en balance les Vénus en balance sont des merveilles mais sont des gentilles les Vénus en balance elles sont faites pour l'union, pour le coup pour que ça se passe bien, pour être à l'écoute pour amortir, pour encaisser pour arrondir, pour faire en sorte que, que la relation elle tienne même s'il y a des espéritices, c'est pas grave t'inquiète pas des, mais en retour Vénus balance a une faiblesse elle a énormément besoin d'être aimée. Et je crois que c'est parce qu'elle a énormément besoin d'être aimée qu'elle fait autant de concessions. Et que Vénus Balance a du mal à être seule. Ce sont des Vénus qui supportent très mal la solitude. Elle tombe dans la mélancolie. Et ça, c'est très, très toxique, la mélancolie. Pas bon. Et puis, vous avez les Vénus en verso. Je les aime beaucoup, les Vénus en verso, votre signe vert, parce que ce sont des Vénus qui mettent tout de suite, qui ont tout de suite compris le principe qu'une relation d'amitié amoureuse était plus durable qu'une relation passionnelle ou exclusive. Parce que ça permet euh, au niveau euh, relationnel, avant tout, d'entretenir euh, le lien d'amitié, le lien qui nous, nous crée euh, de l'échange euh, bienveillant euh, sur d'autres plans, dont intellectuel, ouverture, respect de la liberté de l'autre, mobilité, etc., qui, qui espace un peu, qui oxygène un peu la relation. Alors que d'autres, parfois, l'étouffent. Et quand on l'étouffe, il y a plus de chances que ça implose ou ça explose donc c'est pas mal, donc sur le long terme les vénus vers elles sont gagnantes d'une relation aérée, espacée dans laquelle il y aurait un lien humain et un lien amical voilà, pas mal après il y a les vénus en signe d'eau les vénus en signe d'eau c'est encore une autre histoire ce sont des vénus chez qui la part d'intuition, d'affect de ressenti, de, de feeling de, de non-dit aussi parce qu'on est dans l'imprégnation on est dans l'intelligence émotionnelle dans l'intelligence émotionnelle une vénus cancer par principe fait un pas en avant quatre pas en arrière parce qu'elle elle hésite devant l'amour elle se pose mille questions elle, elle, elle est hypersensible elle a besoin qu'on la rassure euh, il y a un côté euh, comment on appelle ça besoin d'imaginer, je vois beaucoup de Vénus Cancer qui disent à moi, je rêve de quelqu'un, de rencontrer le prince charmant, je suis dans l'attente du prince charmant, hein, celui qui sera romantique, celui qui aura les petites attentions, celui qui ira pas trop vite, celui qui me, qui, qui, qui, qui me fera de la poésie, il y a un côté hyper hyper euh, sensible, mais du coup, si elles sont trop sur la défensive, euh, perdent du temps le Vénus Cancer, à un moment où il faut qu'elles poussent les manches, et qu'elle se disent, bon allez, je pars à la chasse, hein, et puis j'y vais, hein, je vais trouver, je veux ça, et puis je me donne les moyens d'eux. Sinon, elles risquent d'attendre longtemps, c'est un peu leur faiblesse. Il y a les Vénus-Scorpions. Les Vénus-Scorpions, c'est encore une autre histoire. Vénus-Scorpions, c'est sous la couette que ça se passe il y a un lien direct entre le scorpion et la partie euh, passionnelle physique. Quoi. Les vénus scorpions, c'est les vénus, si ça marche bien sur ce plan-là, ils vont être accrochés comme le lierre à son rocher, ils vont être d'une possessivité maladive, alors, dans les séries des jaloux. Hein, comme les vénus Taureaux, les vénus scorpions, c'est les plus possessives. Et, et, et cela, en revanche, c'est des amours euh, passionnels, mais comme ils sont en recherche d'amour passionnel, dès que ça redescend en intensité sur le plan passionnel, c'est la guerre à la maison. C'est « tu m'aimes plus, tu es malin, tu as dit ça, tu as fait ci, si, c'est la guerre. Je te déteste, et le lendemain je t'adore. » Enfin bon, c'est des montagnes russes, il n'y a pas d'ennui, mais, mais qu'est-ce que c'est intense. Quoi. Et parfois, ce n'est pas très pérenne, parce qu'il vit des trucs extraordinairement passionnels, ça casse pour une connerie, et après, ben, je regrette quand même, parce que ce n'est pas si mal. Il hein. y a un proverbe qui dit « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » C'est un truc de Vénus quand même. Et puis après, et enfin, ce sera la dernière des douze, c'est la Vénus en poisson. La Vénus poisson, c'est une merveille de romantisme, de délicatesse, de finesse, de douceur, de gentillesse. C'est une position où Vénus est très puissante. Elle est, ce qu'on appelle, j'adore le mot, on dit qu'elle est exaltée dans le signe des poissons. Qu'est-ce que ça veut dire exaltée C'est-à-dire que c'est une, une sorte de concentré de charme, de douceur, de délicatesse, d'altruisme, mais tellement dans l'altruisme, tellement dans l'empathie, que souvent, les poisons elles attirent tous les, chats tous les chiens écrasés, tous les, trucs, tous les types euh, qui ont des problèmes, tous les, tous les gens qui ont des emmerdements, tous ceux qui, dont la vie, c'est une catastrophe, et ils jouent les Mères teresa jouent, elles jouent les infirmières, elles jouent les, les bienveillantes protectrices, vis-à-vis -vis de ceux qui ont des problèmes, et, et c'est un truc qu'elles doivent rectifier tout de suite, parce que très fréquemment, quand on cherche des types qui ont des problèmes, structurellement, dans 99% des cas, ils auront des problèmes toute leur vie. Donc, elles vont les aider à sortir la tête de l'eau, elles vont dépenser l'énergie de fou là-dessus, mais les profils qui, structurellement, sont dans des environnements problématiques, souvent, c'est très dur de les faire sortir réellement, et surtout durablement. Donc, voilà, c'est ce que je conseille quand on vient voir et qu'on en parle. Ok, voilà, j'ai fait le tour de Vénus, ça parle Ouais, je pense que ça parle à pas mal de monde. Moi, je ne connais pas ma Vénus personnellement, mais je vais aller me renseigner juste après euh, euh, pour voir si, si ça me parle réellement. Et il y a une question qui revient aussi, et puis après, moi, je pense qu'on aura fait le tour un peu sur euh, qu'est-ce qu'on va étudier euh, euh, quand, on, quand on se pense sur la compatibilité, c'est les maisons. Alors, ouais. peut-être pas rentrer trop dans la technicité, mais euh, juste un peu aborder le sujet pour euh, que ceux qui se posent cette question puissent euh, s'y puissent retrouver ah oui, oui, oui. Oh, ben, très bien, les maisons c'est un truc c'est tout bête, alors, on, est, on est dans la technique astrologique, je vais essayer de la simplifier au max euh, il y a 12 signes, il y a 12 maisons en gros, il y a, euh, on a découpé le ciel autour de nous, quand on monte une carte du ciel, on fait une empreinte du ciel au moment de la naissance et puis en fonction de l'angle de la terre, voilà, eh ben, on, on est dans, dans un secteur on a, on a coupé 12 secteurs, on les appelait les maisons c'est tout bête, hein alors il y a une maison qui correspond à notre personnalité extérieure ce qu'on appelle l'ascendant euh, dès qu'on va avoir des planètes dans ce coin-là, ben, ça va encore rendre plus fort l'affirmation le, le, du tempérament face au monde extérieur. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a une maison qui, qui concerne les sous, l'argent, hein, c'est la maison 2. Après, la maison 3, c'est la maison des relations avec les frères et sœurs, euh, la vie de tous les jours. La maison 4, ce qu'on appelle le fond du ciel, le minuit, c'est euh, la famille, les liens, le début et la fin de vie, voilà, des choses comme ça. La maison 5, en analogie avec le lion, pour le coup, Maison 1, Bélier, Maison 2, Taureau, Maison 3, Gémeaux, Maison 4, Cancer, Foyer le home c'est Cancer, l'histoire, la racine, les siens, voilà. La Maison 5, le lion, les amours, les plaisirs, la créativité. La Maison 6, le travail, l'organisation, la Vierge. La Maison 7, ce qui est opposé de l'ascendant, le descendant, c'est les unions, l'association, le partenariat avec l'autre, en analogie avec la balance. La Maison 8, les crises, les métamorphoses, les mutations, les transformations, les évolutions, la maison 8, c'est le scorpion, il est mort aussi parfois, hein, parce que le scorpion, c'est mourir pour renaître. Hein, c'est l'époque des saisons où, où les fruits sont tombés au sol durant l'été, ils sont en train de pourrir pour faire émerger la vie nouvelle. Donc, il y a détruire pour renaître chez le scorpion. La maison 8, c'est toutes ces transformations-là. La maison 9, les voyages l'étranger, le sagittaire, les découvertes et l'élévation les de l'esprit les savoirs, les connaissances, les profs les enseignants, etc la maison 10, la carrière, euh, c'est le capricorne le travail, le sérieux la maison 11, les projets les amis c'est le verso, et la maison 12 euh, le, le lâcher prise l'abnégation, euh, mais parfois aussi les épreuves, quand on ne lâche pas prise les poissons, avant de démarrer le vous du Tac, et on est reparti pour un an voilà les maisons ok, C'est intéressant et on... mm -hmm. vas-y, vas-y non, non, non, je te laisse finir sur l'exemple de la maison. Ouais, par exemple, le, le, quand on regarde les monarques qu'on a eus euh, depuis, je ne sais pas moi, 2000 de, de ou 2000 ans, il hein, ben, y en a deux qui étaient nés avec le soleil, le soleil, le principe de lumière, euh, à midi. Midi, c'est-à-dire midi, quand on sort à midi en plein soleil, on se prend le coup de soleil. Quoi. Donc c'est là où les planètes, quand on sont au midi, au milieu du ciel, la maison 10, c'est là où elles sont les plus puissantes. Et comme par hasard, les deux qui avaient le soleil, le petit pulse, le soleil, hein, au midi, donc en pleine poire, ça a été les deux. Hein, C'était Louis XIV et Napoléon Ier. C'était les deux seuls. Ça parle quand même. Et question un peu, euh, parce que là, on a, on a abordé un peu voilà, les, les points techniques euh, quand on s'intéresse à la compatibilité, à la pérennité d'un couple. Euh, on entend souvent parler des flammes jumelles. Euh, euh, dans, dans l'astrologie dans, dans ce qu'on lit, est-ce que euh, c'est quelque chose qui existe réellement, est-ce qu'il faut rechercher sa flamme jumelle, est-ce qu'il faut être avec sa flamme jumelle si jamais ça existe euh, est-ce que tu pourras pas aborder le sujet Ah, un grand plaisir, c'est un des thèmes centraux sur lequel on peut pas passer à côté tu as bien raison, on l'évoque trop rarement ce truc là, oui les flammes jumelles existent mais peut-être pas pour les raisons auxquelles on pense spontanément rien n'est plus beau en matière d'intensité dans une rencontre, quand on rencontre quelqu'un, que lorsqu'on voit dans les thèmes, dans la comparaison des thèmes, le soleil de l'un, le signe de l'horoscope, le signe solaire, est à proximité de la lune de l'autre. Par exemple, toi, dans ton cas, toi qui as le soleil en cancer et la lune en bélier, c'est bien avec un exemple concret. Tu risques d'être très fortement attiré par ton instinct à l'une par des profils soleil-bélier qui sont des tempéraments puissants, volontaires et moteurs. C'est une hypothèse. C'est un premier point de connexion. En revanche, tu as également un autre point de connexion qui est ton soleil dans le signe du cancer. Donc, si tu tombes sur un homme qui a la lune, lui, pas le soleil, mais la lune dans le signe du cancer, tu vas avoir la même attirance, le même ressenti de tomber sur une flamme jumelle. Soleil de l'un sur l'une de l'autre, oui, élément masculin de l'un sur l'élément... féminin. Sauf que, et tu, et tu as, as posé une question subtile parce que tu me l'as fait en deux temps, c'est pour ça que c'est encore plus fin et intéressant pour moi, c'est que oui, euh, parfois ce qui t'attire n'est pas exactement ce qui te faut. J'explique. Si tu as ta lune dans le signe du bélier, tu vas donc être attiré par des profils plutôt moteurs, actifs, dominants, volontaires qui savent ce qu'ils veulent. Ça, c'est ton instinct qui te guide à ça, qui t'attire vers ça. Okay. Mais ton côté cancer, qui est au carré du bélier, enfin bon, qui est un, un élément complètement différent, risque de souffrir, d'avoir affaire à un tempérament qui monte en volume, qui aime bien avoir le dernier mot, qui est puissant, qui est dominant, qui, qui occupe beaucoup l'espace social. Il est possible qu'à partir d'un certain moment, ce côté hussard, ce côté euh, puissant mais, mais, mais envahissant, de euh, sature en disant mais c'est l'enfer. Il oh, faut toujours être d'accord avec lui, sinon on part dans des discussions de deux heures à monter en volume. Hein. On faut se battre pour tout, j'en ai ras le bol. Quoi, hein. Donc, et à ce moment-là, peut-être que ce qui à 20 ans correspond à ta pulsion première de flamme jumelle au niveau de l'attirance ne crée pas systématiquement de la pérennité. L'attirance est forte, mais ce n'est pas un gage de pérennité. En revanche, tu aurais beaucoup plus de chances de construire une relation avec quelqu'un qui est la lune en cancer. Pourquoi Parce que euh, les valeurs cancer sont des valeurs de famille, de stabilité, d'affectif, de, de paisibilité, de, de, de, de tranquillité, de calme, de douceur. De, tu vois, pas de guerre. Quoi. On, veut, on veut vraiment que ça marche au niveau de famille. Et là, tu y trouveras quelque chose de beaucoup plus durable, pérenne, fiable, parce que ce sont des valeurs qui, naturellement, ne vont pas vers l'affrontement. Naturellement, on essaie de faire en sorte qu'au niveau de la maison, ça fonctionne. Donc, sur les deux flammes jumelles potentielles que tu vas croiser, il y en a une avec lesquelles ça sera beaucoup plus intense, ton côté bélier. Alors là, tu ne pas, ça la pêche totale. Mais je ne garantis pas la pérennité. Mais avec l'autre, ça va être beaucoup plus la tisane et les chaussons, sûrement. Hein. La tisane, chaussons, investir. On sait ce qu'on va vous offrir à Noël. Quoi. Mais en même temps, ça sera du costaud. tu sens, les, les, les donc à la fois l'attirance elle se fait sa lune mais à la fois il y a des combinaisons qui marchent mieux que d'autres c'est tout bête si vos pôles d'attirance se font dans des signes un peu guerriers, il y aura plus de friction parce que c'est le point de rapprochement si ça se fait dans des signes paisibles, il y aura plus de paisibilité parce que les deux recherchent le calme et parfois le calme c'est l'ennui tu vois, c'est un changement c'est du dosage alors là on a parlé, il enfin, reboucler sur une autre info qui, qui, qui est, qui est dans le même, du même acabit on l'a vu avec le coup de Soleil-Lune, mais ça marche, aussi, ça marche aussi avec Vénus et Mars. Souvent, lorsque je vois que l'un a Vénus quelque part et que l'autre a Mars quelque part, et bien, étonnamment, d'un point de vue purement épidermique, tactile, physique, connexion, confrontation physique, c'est beaucoup plus intense. C'est rigolo ça, hein mais c'est là où c'est finaux C'est qu'on peut être super compatible au niveau de la vie au quotidien parce qu'on a des synergies soleil-lune, on se comprend, de la haut en foi Et si les Vénus sont vachement conflictuelles, dès qu'on va passer sous la couette, ça va être l'horreur. C'est compliqué. Et il y en a chez qui c'est l'inverse. Ils sont chien et chat dehors et dès qu'ils se retrouvent ensemble entre quatre yeux, c'est l'osmose totale. C'est pour ça que c'est pernicieux. C'est subtil. Très oui. subtil. Euh, et on n'en en entend pas souvent parler euh, de cette, euh, cette approche-là, euh, Vénus-Mars ou Soleil-Lune, euh, pour, pour cette compatibilité-là. Ah, C'était intéressant. Ah, tu sais qu'on peut même pousser le bousson plus loin, juste pour le jeu. Hein, juste pour le jeu. Après, il y a des compatibilités entre Mercure et Jupiter. Mercure, c'est la communication, mais les, euh, les gens trop mercuriens, parfois, ils sont trop adroits donc les règles, parfois c'est un peu pour les autres et, et les, et les et Jupiter ouais, lors de l'autorité et l'expansion hein. donc tu peux avoir des combinaisons qui sont super bonnes en affaires si on monte un business un jour tu vois, tu regardes où est Mercure de l'un et Jupiter de l'autre quand tu as ces deux là qui se connectent, pour monter des business c'est top ici, et quand c'est pas bien, c'est compliqué aussi et justement, alors quand c'est compliqué ou pas ou dans tous les cas, quand on, quand on a avec quelqu'un euh, pour recontextualiser un peu et aborder la question centrale de, de, ce, ouais, de, de ce live c'est euh, ces fameux cinq trucs pour que ça fonctionne donc euh, une fois que voilà on a cette technicité derrière euh, l'étude des compatibilités comment enfin euh, quelles sont ces astuces et ces cinq trucs qui vont faire qu'un couple euh, va fonctionner bah, il faut mettre en adéquation les cinq points les cinq points mmh. dont je parlais parce que tout se joue autour de ça en fait valider dans un premier temps on a reçu des, des, des, des modus d'éducation à, à peu près similaires euh, ça me paraît être la base que on va être confronté à une vie sociale toute notre vie si les modes d'éducation ne sont pas compatibles, c'est le premier point. C'est le, Dès le premier contact, bonjour, je vous en prie, merci. Le type qui claque la porte au nez, ben, c'est un gognafier, mais, mais, mais parfois, peut-être que dans son éducation, ça ne se fait pas. Tu vois. Enfin, je prends un exemple par l'absurde. Tels profils, par exemple, des ascendants très feux, parfois, ils ne se rendent pas compte, mais quand ils arrivent quelque part, euh, leur objectif premier, c'est d'être les plus beaux que tout le monde les regarde. Alors si, euh, toi, tu as quelqu'un d'ascendant capricorne ouais, ou discret, ils vont dire, mais, mais c'est insupportable, ce côté matu, euh, tu vois. Et, et à l'inverse, celui qui est feu, qui aime bien donner une image super valorisante il dit, mais je sors là avec quelqu'un, euh, elle passe derrière tous les, tous les papiers peints sans les décoller, elle est inexistante socialement, je m'ennuie, euh, aucun intérêt. Donc euh, la première confrontation, elle est là, point numéro un. Point numéro deux, c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie je reviens dessus, mais c'est vraiment les cinq points centraux. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Est-ce euh, est que tu veux une vie d'aventure, de dépaysement Ou est-ce que tu veux euh, avoir ton petit chez toi et mieux qu'un grand chez les autres, avec tes, tes, tes enfants et puis être super attentif à la génération qui va te suivre ou est-ce que euh, c'est un soleil vachement plus aventureux qui dit « moi, des enfants, mais ils vont me pourrir la vie et je vais sacrifier ma liberté ». C'est inimaginable, tu vois, les, les objectifs de vie. Il y en a qui sont extrêmement euh, dépensiers, souvent les signes de feu sont plus dépensiers que les autres, ils ne viennent pas bien, c'est comme ça, ils consomment plus. tu vois Le nombre de béliers, de lions et de sagittaires qui ont des problèmes de blé, statistiquement, c'est hallucinant, parce qu'ils sont dans le « je vis, je vibre, je vis ». Tu vois et, et, et si tu me les mets en rapport avec des signes de terre qui sont économes, statistiquement encore une fois euh, qui font gaffe à leurs noisettes, qui accumulent les sous, etc il euh, y en a un qui va s'arracher les cheveux il y a celui qui va tout plaquer et l'autre qui va dire mais attends, tu as beau tout comment on va passer l'hiver, ça va pas tu vois déjà les enjeux sociaux après le troisième point, c'est comment on se comporte dans le quotidien est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui est d'un phlegme, qui, qui a besoin d'avoir deux heures par jour moi j'ai une lune en signe d'eau par exemple et ma lune en signe euh, d'eau, par exemple, au moins une heure par jour, il faut me foutre la paix, je suis dans mes pensées, je suis dans mes nuages, je suis, je suis ailleurs, Tu vois, je suis dans mon truc. Si on me met la pression à ce moment-là, c'est mort. quoi. Tu vois? Donc, le quotidien, comment on se comporte au quotidien. Et puis, Mercure, la communication, c'est le quatrième point, c'est Mercure, la com, Mercure, la communication. Hein, est-ce qu'on est qu se cale par exemple les, les mercures en signe de feu on l'a vu, ont une vision d'ensemble rapide ils sont efficaces hein mais ils vont droit au but, ils ne s'embarrassent pas de détour et s'ils sont de leur intensité pour prendre les signes d'air c'est beaucoup plus des cérébraux c'est beaucoup plus des profils qui comprennent les concepts, qui comprennent les nuances qui se figent moins qui se disent oui ça c'est un point de vue ça c'est une hypothèse, ils sont moins tranchés déjà c'est des... comment on se synchronise si tu pars trop dans l'abstrait pour un signe de terre il va te perdre un signe de terre, tu l'expliques c'est attends, tu mets deux tomates là, tu mets deux poivrons et puis euh, tu mets deux euh, carottes et puis tu vas faire ça hein. euh, tu vois, ça il comprend mon signe de terre parce que c'est concret hein, si c'est un signe d'air qui lui explique un truc trop abstrait, il va dire mais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi il est perché l'autre hein, tu, tu comprends le principe après il y a les mercurances avec qui tu, tu échanges et en fonction du ton que tu vas utiliser des mots que tu vas utiliser il va même être capable de finir des phrases pour toi parce qu'il sent, il sent que tu vas en venir il est dans l'intelligence vraiment intuitive donc à chaque fois c'est vachement variable et puis enfin le cinquième point Dit cinq points. Le cinquième point, c'est au niveau de la connexion tactile, la connexion physique à l'autre. C'est comment, comment on est en phase Est-ce qu'on se touche ou pas est-ce que Par exemple, une Vénus bélier, c'est des passionnés, mais ils sont des passionnés impatients. Il y a un côté hussard, tu vois, ils rentrent dans l'art de l'autre, il faut qu'ils te l'attrapent comme un sac de machin et qu'ils te sautent dessus. Euh, si en face, il y a une Vénus capricorne, on va dire Mais c'est quoi ce hussard, ce bourrin, là, en premier de chrono, c'est fini, où on va Donc ça ne va pas marcher. C'est logique. Mmh. Voilà. Ouais, et ouais. Euh, il y a une question euh, intéressante, c'est Mars, euh, à quel rôle alors dans un, dans un couple Alors Mars, c'est le sixième élément. Mars, c'est la façon dont on dégage son énergie, son agressivité, sa volonté. Mars, c'est euh, le désir en quelque sorte. Il y avait un, un bouquin ici qui s'appelle Hades, qui a une cinquantaine d'années maintenant, il avait intitulé un de ses bouquins, Vénus et Mars, le désir et la chair c'était très subtil comme approche euh, Mars c'est la volonté Mars c'est je retrousse les manches Mars c'est le courage, Mars c'est l'énergie Mars c'est je veux, Mars c'est vraiment le mordant l'attaquant, donc Mars dans un thème c'est extrêmement important euh, j'ai constaté que plus Mars est puissant plus les gens sont moteurs et plus ils sont aptes à résoudre les confrontations face à la vie plus Mars est fragile hein, plus la, la complexité euh, de qui que ce soit à faire face aux épreuves, aux problèmes est importante et donc, au niveau de la cohabitation des Mars, c'est le même procédé. Mais là, c'est plus flagrant parce qu'on est dans l'action. Si l'un des deux a un Mars puissant, il prendra le lead, naturellement. Dès qu'il va falloir faire un truc, il le fera. Et il risque de reprocher à celui qui a un Mars plus faible, de dire, ben bah, euh, euh, tu vois, euh, quand est-ce que tu te remues mm -hmm. moi qui... Mars, c'est l'action. Mais c'est aussi l'agressivité. C'est pour ça que c'est subtil, Mars. Parce que euh, l'agressivité, ça peut se manifester dès qu'il y a un obstacle, une frustration, un retard. Ça peut partir dans tous les sens, Mars. Un Mars bélier, c'est un Mars qui a de l'énergie matin, midi et soir. Euh, un Mars taureau, avant, avant qu'il soit mieux, au Mars taureau, il faut se lever de bonne heure. Mais une fois qu'il est chaud, qu'il a goûté, qu'il sent que c'est bon, que ça lui plaît, euh, à ce moment-là, il déploie une énergie de fou. De fou, il, il est, on ne l'arrête plus. Hein. Il peut bosser comme cap, mais c'est temps. Alors, j'ai vu passer une question. Quels sont les Mars forts il y a ce qu'on appelle, qu appelle le tableau des maîtrises, qui est un truc qui est, qui est la Bible, en fait. Quand on s'intéresse aux planètes, la Bible, c'est un tableau, c'est tout bête, hein un tableau des maîtrises, Maîtrise, c'est là où les planètes sont puissantes. Et, par exemple, on va poser la question de Mars. Mars, il est extrêmement puissant dans le signe du bélier, puis dans le signe du scorpion, puis dans le signe du capricorne. Ce sont les trois signes où Mars est le plus puissant. Alors, il y a plein d'autres endroits où Mars est très beau mais il n'aura pas la puissance absolue que peut déployer ce, ce, ce, cette configuration planétaire, dont le but c'est d'agir, d'avancer, de trancher et d'attaquer. Voilà. Après, euh, il y a des endroits où du coup Mars va être plus fragile. Si Mars est fort en bélier, il va être plus faible en balance. Pourquoi Parce qu'en balance, ça donne des faiseurs de paix, ça donne des profils comme Nelson Mandela, par exemple, il y a des Mars en balance, ça en donne des bons arbitres. Euh, voilà. Mais quand il va falloir prendre des décisions propres, Mars en Balance, il va avoir du mal à décider, il va avoir du mal à faire les choses tout seul. Il va avoir besoin, il sera dix fois plus efficace en synergie, en équipe, en duo ou en groupe, et ainsi de suite. Et pour élargir un peu le thème, bon, la question, de voilà, la compatibilité amoureuse. Une fois que ça marche, on demande dans quelle maison peut-on trouver les mariages. Est-ce que voilà, on peut Ouais. comment l'astrologie nous guide dans, dans, dans cette question là du mariage oui, là, là, moi je, je, vais, je vais plus polariser sur la qualité des planètes que sur le, le secteur du ciel en fait parce que c'est une mm -hmm. question mais le, le, le, là où on va le chercher où on aurait un véritable indice intéressant il y a deux, il y a avant tout la maison de l'union et, et deux, la maison de la famille la maison de l'union et la maison de la famille c'est simple, vous avez un ascendant l'ascendant c'est le moi je vais vers Hein, ou l'image que je projette, je suis sur l'extérieur et donc en face il y a le descendant donc le coucher, l'ascendant c'est la ligne d'horizon à l'est, c'est tout bête, c'est une ligne d'horizon en fait l'ascendant, donc euh, ça c'est le moi et en face il y a le nous, c'est le couchant c'est ce qu'on appelle le descendant c'est la maison 7 qui correspond au signe de la balance et donc l'endroit le, le, le, où se trouve la maison 7, ou les planètes qui seront en maison 7 vont nous donner de précieux indices sur ce qui correspond au partenaire auquel on aspire en fait pas toujours celui qui sera bon pour nous. C'est celui par lequel, on, par lequel on est attiré. Après, si on cherche la viabilité au niveau familial, on va regarder la maison 4, parce que la maison 4 c'est le foyer, la famille, c'est le minuit. Le midi c'est la carrière, le minuit c'est la maison. Le midi c'est le Capricorne, le minuit c'est le Cancer. Donc on va et quand on veut bien faire pour être de façon plus généraliste à cette question d'ensemble. Quand on regarde le, le, le couple, on va regarder bien évidemment la maison 7, la maison 4. Bien évidemment, on va regarder la lune, bien évidemment, on va regarder la Vénus. Et puis, plus largement, on va regarder toutes les compatibilités dans les thèmes. Voilà. D'accord. Et je sais que tu proposes, là, on sort justement de la thématique amoureuse, mais l'idée, c'est de savoir si ça peut aussi aider euh, des calendriers euh, chance et prudence donc qui vont un peu… Euh, euh, indiquer les, les, bah, les périodes de chance ou, ou les périodes de prudence pour une personne, un signe astrologique. Est-ce qu'on peut les utiliser justement pour euh, les questionnements, les problématiques amoureuses ah, C'est une bonne question. Oui, on peut l'utiliser parce que, en fait, c'est multifactoriel. Quand tu, les, les, les calendriers, j'ai fait ça. Je, en fait, j'ai créé des horoscopes hein, puis euh, 30 ans maintenant, euh, presque en tout cas, et, et euh, là je fais elle et Télé 7 jours, donc je suis vachement content, depuis des années maintenant, et, et, le, et euh, on me fait faire des horoscopes sur le soleil, et chez elle je fais le soleil et la lune, donc c'est sympa, et oui. puis donc, du coup je me suis dit le soleil et la lune, moi, je regarde, moi comment je fais les horoscopes, je regarde les planètes qui tournent en permanence, et puis par exemple en ce moment là, ces jours-ci, Vénus, l'amour est le signe du Capricorne, Vénus, le signe Capricorne, Bon, donc, on se doute que ça va tous nous colorer collectivement avec plutôt une recherche de choses semi-structurées, constructives, parce qu'il y a l'empreinte de la planète, l'amour, qui, dans le Capricorne, va colorer tout le monde de son essence, en fait ça va se distiller sur nous avec cette coloration-là. Donc, il y a ceux qui vont euh, bénéficier des beaux aspects de Vénus, ceux qui ont été gâtés là, euh, ces jours-ci, euh, jusqu'au 7 mars, je crois, Vénus en Capricorne, c'est mes Capricornes, c'est chez eux, mes taureaux, mes vierges, mes signes de terre, en fait, et ceux qui sont à 60 degrés, amont en aval, à savoir mes poissons et mes scorpions. Vous cinq, Vénus le chat, en ce moment, il est top. Mais euh, du coup, si c'est bon pour vous, c'est comme ça que je fais les horoscopes, hein, on regarde aussi les angles où il va être en carré béliers, il est en carré, demi-opposition, donc vous risquez d'être plus sensible. Mais cancer, il est en opposition, donc vous prenez les choses vachement à cœur, faites gaffe. Mais balance, il est au carré, donc là aussi, il y a une hypersensibilité. Euh, Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est qu'il y a où on est super protégé, où il y a de l'hypersensibilité, parce que c'est une planète douce, Vénus. Voilà, tout bête. Après, il y a ceux qui sont en quinconce, enfin, dans des angles, et qui ne sont pas concernés par Vénus directement, donc on regardera d'autres planète, Donc ça, c'est l'horoscope et c'est Vénus. Alors, les calendriers, j'ai fait le même principe. Avec euh, euh, le, le, la Lune, avec Mercure, avec Vénus et Mars. Quand c'est la Lune, c'est les humeurs. Comme elle évolue vite, les humeurs, ça change vachement. Donc j'ai fait une sorte de tableau avec ça, un enfin, horoscope avec ça, avec des dates. J'ai fait pareil avec Mercure, le moment où on peut communiquer, où c'est plus fluide ou pas. Pareil avec Vénus, les périodes où on a plus de charme. Et, et pareil avec Mars, les, les périodes où on a la pêche, où il faut éviter parce qu'on va se boxer, on va se cogner, etc. Donc voilà, je l'ai pensé comme ça. C'est aussi bête que ça. Ouais, ça et peut... pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés, qui, euh, qui, euh, qui ne, se les sont, ne, ne les ont pas encore euh, achetés ou vus, euh, j'envoie un lien dans le, dans le chat euh, qui vous permettra de, de vous les procurer à tout moment. Donc, euh, ceux qui sont intéressés, euh, allez-y. Et, et du coup, j'aimerais bah, finir sur un point qui est quand même, je pense, clé euh, quand on considère la, le rapport à l'autre et, euh, et, et euh, le couple. Euh, tu l'as déjà évoqué, mais peut-être faire un petit, un petit arrêt là-dessus, c'est la communication euh, je sais que c'est quand même primordial est-ce que tu peux euh, faire un, un, petit, euh, un petit focus là-dessus euh, sur, euh, sur euh, l'importance de la communication dans le couple c'est absolument central la communication c'est absolument central parce que euh, je, je vais le faire un, un tout petit peu technique, le moins possible mais un tout petit peu technique l'idée le, le, dans mon esprit le concept d'être de, de, en harmonie avec nous-mêmes c'est la, la base de tout. Être en armée avec c'est la base de tout. C'est la quête numéro un. C'est la recherche d'équilibre. C'est en adéquation entre l'image qu'on projette, l'objectif qu'on vise, comment on ressent les choses, comment on communique, comment on aime, comment on agit. Le but, pour moi, un profil, c'est un orchestre. Un tempérament, c'est un orchestre. Et l'astrologie, en fait, finalement, c'est une grille de lecture de chacun des musiciens qui a une partition. Et le but, c'est de les faire jouer ensemble voilà ma ben, visée numéro 1 dans la vie parce que plus on est zen, plus on est équilibré plus on est détendu, plus on est en harmonie avec soi plus tout se passe bien c'est paraît être un peu du bon sens et raisonnement on se l'approprie comme du bon sens justement tellement il est simple c'est ça, c'est connais toi-toi-même de Socrate et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi c'est Dieu comme Hérode, ça a 2500 ans et, et donc on, on est sur, cette, sur ce mécanique là et parmi les, le, le, le, le rouage central de l'équilibre nous, hein, entre nous et nous-mêmes avant d'être en équipe avec les autres, c'est d'être en harmonie sur une équation de base qui est très simple, c'est quelle est ma partie consciente, mon esprit froid, mon esprit penthétique, mon esprit analytique, ma partie néocorticale, mon esprit d'analyse froid, sec, lucide, logique et comment je gère avec ma partie des émotions, mes ressentis qui sont le complètement subjectifs, complètement aléatoire, complètement imprégnable, tributaire d'une histoire, tributaire d'un vécu, tributaire d'une ambiance, de, de, complètement dans le subjectif. Donc j'ai un cerveau conscient, un cerveau inconscient, j'ai un soleil, une lune, inconscient et un inconscient en fait. Et, et Mercure, son job, c'est de créer le lien, c'est de créer l'interface, c'est le messager des dieux, et ce n'est pas le messager des dieux pour rien son job c'est de créer du, du, de la fluidité entre les deux et, et c'est pour ça que j'aime donner l'image suivante qu'il faut vraiment la graver dans le marbre le concept premier de l'introspection hein, c'est un peu ce que faisaient les psychanalystes et d'autres hein, tous ceux qui sont dans le développement personnel dans mon esprit si on le résume à une équation ça consiste à remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots parce qu'à partir du moment où on arrive à mettre des mots sur ses ressentis c'est mercure, l'intelligence, la communication, les échanges, son métier, son job, sa fonction, eh ben, on, on réduit les problématiques entre le conscient et l'inconscient. On réduit les aspérités euh, entre la façon dont on ressent les choses et ce qu'on veut dire, ou ce qu'on tend à être, ou ce qu'on voudrait faire, etc. Et c'est fondamental ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un autre, un psy, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alfred Adler, qui parlait de, de l'évacuation des ressentis. Euh, parvenir avec des mots sur ces ressentis, c'est extraordinairement libérateur. C'est le boulot des thérapies, on le sait, c'est vraiment l'enjeu majeur. Mmh. Voilà, parce qu'il y a des études qui ont été faites être là-dessus. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y a une portée euh, surdimensionnée par rapport à l'état dont on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on évacue ses ressentis, moins on les constipe, moins on les enquiste et moins on se rend malade. Parce que quand il y a un différentiel entre un ressenti qui reste coincé et le fait qu'on n'arrive pas à l'évacuer, il arrive fréquemment que le corps soit l'émanation du signal d'alerte du mal-être psychique. Mmh. Vous déjà et qui se créent des maladies, parce qu'ils n'ont pas réussi à évacuer ce qu'ils ressentaient. Il y a une sorte d'analogie entre le corps et l'esprit depuis toujours. Voilà, on pourrait le développer à l'infini, ce sujet-là je l'adore. Mais euh, donc la, la communication Mercure a un rôle de liaison absolument central. et plus vous allez communiquer avec fluidité, et mieux ça va aller. C'est extrêmement simple. Après, il y a une étude que j'adore, c'est une étude de, un peu de socio-ethno, qui, qui laissait apparaître que dans les années 50, euh, un adulte construit, et évolué, hein, bien évidemment, disposait de ce qu'on appelle un panel de terminologie d'environ 40 000 mots. C'est riche, 40 000 mots. Hein. Euh, la même étude, 50 ans plus tard, à l'aube de l'an 2000, a laissé apparaître que, en moyenne, hein, euh, nous, Français, on disposait d'un panel de terminologie, un panel de mots, compris dans une fenêtre de 4 000 à 8 000. Donc, on, on la chute, elle est énorme. Mmh. Est... Et une autre étude du même type a laissé apparaître que dans les années 50, dans un foyer, dans une maison, dans un, une, une famille, quoi, hein, il y avait en moyenne 500 objets, 500 objets. On a fait la même étude, pourquoi Parce que chacun avait une paire de chaussures, si on avait deux, c'était la fête, on avait trois chemises, si on avait quatre, ah, dire qu on était riches, euh, parce que c'est comme ça. Et, et on, la même étude a été faite au niveau des objets dans une famille, on est passé de 500 objets en 1950, à 10 000 objets avant 2000. Donc, il y a une sorte de dérive sociétale qui fait qu'aujourd'hui, être, c'est avoir. Être, c'est avoir. C'est redoutable. Hein? Et là, on est en train de réajuster ces, ces profils-là. On est en train de réajuster. Et, et j'ai en tête une... C'est pour ça que la communication et Mercure, c'est central. C'est pour ça que tu m'emmènes sur ce terrain-là. On n'en avait pas parlé, mais moi, des les terrains mercuriens. Il euh, y, y a un type, comment il s'appelle déjà, le type qui a écrit le zèbre, Alexandre Jardin, il, je, je l'adore parce qu'il est formidable, il a monté une association qui s'appelle les 1000 mots, MOTS, les 1000 mots, et, et de mémoire, ça tournait autour de ça, son principe consistait à faire intervenir souvent des enseignants à la retraite, ou des gens qui, étaient, qui avaient du temps, souvent des enseignants à la retraite, pour, pour, pour euh, s'occuper de jeunes qui étaient défavorisés, ils allaient même jusqu'au milieu carcéral, hein. des jeunes défavorisés, parce qu'ils on, ont réalisé qu'à partir de mille mots, mille mots, hein, c'est un postulat, hein, c'est abstrait, mais ça donne une idée, on, on était moins violent. Et beaucoup ne maîtrisaient pas mille mots, et du coup, la façon de communiquer de s'exprimer, c'était d'être agressif et brutal et violent. Et plus on s'exprimait bien, moins on était violent. Intéressant. Alors, ça peut être pour parfois... Ah, ah, mais, mais très structurellement dans l'immense majorité des cas, euh, le, le, la finesse de l'expression réduit la violence parce qu'on fait passer l'information émotionnelle avec les bons outils et la bonne finesse pour se relier et pour euh, justement le message passe. C'est mmh. hyper important, Mercure. Super important. Et Je pense qu'on pourrait euh, en parler encore des heures, mais euh, malheureusement, il faut qu'on clôture euh, ce live. Euh, je sais que tu viens de sortir il y a quelques semaines... Euh un livre justement qui évoque toute cette, toute cette thématique amoureuse euh, qui s'appelle l'astrologie de l'amour est-ce euh, oui. qu'en quelques mots tu peux nous, euh, nous faire un petit teaser de ton livre nous expliquer un peu de quoi tu traites dedans pour euh, donner envie ah. aux gens euh, de l'acheter bon. c'est un bouquin que j'écris pour les femmes c'est un parti pris hein. euh, je l'écris pour les femmes parce que 98% de mes consultations ce sont des femmes et puis elles ont toujours eu cette, cette curiosité émotionnel, sans avoir les, les, les, appelle ça, les entraves de, de l'éducation dont on est issu, où on, on mettait en valeur le stoïcisme, le fait de, de pour les hommes, soit un homme, ne parle pas de tes émotions, tiens-toi, soit tenir, pleure pas, etc. Donc, on a des siècles d'atalismes comme ça, qui, chez les mecs, deviennent des handicaps épouvantables dans un monde de communication tel qu'on est aujourd'hui. Donc, il y a des réminiscences de ces mécanismes-là chez l'élément masculin. Bref, les femmes sont plus ouvertes. Et puis, depuis un siècle, euh, fort heureusement, elles ont progressé. Les guerres les ont euh, invitées, les mecs étaient sur le front en train de se faire tuer. Du coup, elles ont pris des places dans les usines, dans les bureaux. Donc, tout ça, c'est démocratisé c'est formidable. Aujourd'hui, on arrive à un niveau où les femmes, qui sont plus bosseuses que les mecs pour s'en sortir, sont globalement un niveau au-dessus des mecs. Il faut être très lucide là-dessus. C'est un constat, je l'ai vu des centaines, des milliers de fois, tous les jours, je le vois. Et donc, du coup, il y a une problématique pour trouver le bon gus, pour trouver le bon partenaire. Elle est énorme, cette problématique-là. Un appel sur deux que j'ai, ça concerne ces mecs-là, ça tombe bien pour mes domaines préférées. C'est là où j'ai le plus de visibilité. Donc, et donc, du coup, j'ai fait ce bouquin pour donner plein de clés. En gros, et puis je me suis lâché parce que j'ai c'est le fruit de mon expérience, où je raconte, quand vous rencontrez un homme bélier, ben, il, il, le premier rendez-vous, c'est ça, euh, s'il vous plaît, c'est ça, euh, comment il se comporte quand il sera père, vous euh, voulez vous en débarrasser, c'est ça, ses qualités, c'est ça, ses défauts, c'est ça, je me suis un peu lâché sur les trucs, donc je risque d'avoir des trois remarques euh, sur les mecs qui ne vont pas apprécier que je mette en lumière tous leurs petits défauts, et du coup, ça donne des clés, hein, qu'est-ce qu'il veut, le premier rendez-vous, etc. Donc, j'ai fait ce bouquin comme un truc à la fois ludique, mais plein, plein, plein, plein, plein d'infos, voilà. Voilà le bouquin. Super. Bah, donc, je répète, euh, l'astrologie de l'amour, c'est aux éditions Michel Laffont. Donc mmh. Je vous invite tous à, oui, toutes à, à vous le procurer. Et puis, euh, désolé pour ceux et celles à qui on pas pu, euh, euh, on, enfin, pour lesquels on n'a pas pu répondre aux, aux questions. C'est une euh, voilà, question de, de temps, mais, euh, mais on organisera d'autres lives euh, comme celui-ci euh, dans, dans le futur pour, euh, pour essayer de répondre aux questions de tous. Tu, tu Un grand merci, Jean-Yves. Oui, bien sûr. Car là, je voudrais juste revenir sur un petit point, parce que je l'ai vu passer. Euh, J'ai vu passer un message qui disait « certains mots sont violents, il y a de la violence dans les mots ». Et cette remarque était tout à fait judicieuse, et, et je, juste parce que c'est très juste ça. Je suis partisan de dire que dans l'immense majorité des cas, l'immense majorité des cas, plus quelqu'un communique bien, moins il sera violent. Immense majorité des cas. Mais il y a aussi des profils chez qui… Les, les, les mécanismes et les structures internes, ou même Mercure, Mercure le mental quand je vois Mercure dans un signe comme le bélier qui est un signe d'action gouverné par Mars, l'attaque, la guerre un Mercure dans le signe du scorpion qui euh, donne d'excellents psychanalystes, d'excellents enquêteurs, mais aussi des profils qui aiment, avec le verbe piquer en dessous de la ceinture, avec une jouissance non dissimulée, ou quand je vois euh, des Mercure en Capricorne qui sont des, des, des tranchants comme des lames de rasoir au niveau de la communication, même s'ils se très bien, dans leur, dans leur incidence à utiliser Mercure pour communiquer, il n'y aura plus que chez les autres un angle d'attaque alors qu'à l'inverse, quand je vois un, un mercure euh, gémeaux, il va défendre une théorie son contraire avec une, une fluidité exceptionnelle, il va être un caméléon à l'autre, un mercure cancer qui va systématiquement chercher l'apaisement, la demi-teinte, un mercure en vierge qui va être un analyse froid, un mercure balance qui est une merveille, pour s'engueuler avec un mercure en balance, il faut se lever de bonheur, parce qu'il va dire, mais je comprends ton point de vue, essaye un peu d'entendre le mien aussi, mais, mais, mais tu as raison, mais essaie de comprendre ça, et ainsi de suite. Donc, la qualité du mercure dans un thème nous renseigne aussi, c'est une information complémentaire. Voilà. Merci beaucoup pour ces derniers mots, et euh, à très bientôt alors à tous pour, pour un prochain live. Et merci beaucoup, Jean-Yves. Merci, à bientôt, bonsoir. Au revoir.